La PAF, c'est avant tout une équipe de musiciens motivés par l'envie de partager des compétences et de faire de la musique ensemble, malgré la distance. Si vous souhaitez participer à cette expérience, vous pouvez le faire de deux façons. ...en venant sur notre serveur Discord... ...pour rencontrer du monde... ...poser vos questions... ...et répondre à celles des autres utilisateurs... ...ou en nous soumettant des idées de tutoriels... voire en créant... ...vous-même... ...des contenus pour la chaîne YouTube de la PAF. Tous les liens... ...pour nous retrouver... ...seront dans la description de cette vidéo. C'est donc à vous... ...d'alimenter la PAF. Et, et ça, ça, ça, ça. <tousse> Ouais... ...la PAF, ouais... ...la PAF. <tousse>